Bonjour, je m'appelle Sandra Barbagallo et je développe le réseau Immobilison sur toute la France. Ma mission est de détecter de nouveaux talents qui souhaitent nous rejoindre en tant qu'agent commerciaux en immobilier, métier également appelé, mandataire, négociateur ou conseiller en immobilier. Être agent commercial en immobilier, c'est travailler de chez soi et à son rythme. Plus besoin d'avoir une agence physique, la vitrine de l'agence se constitue par son site internet et ses réseaux sociaux. Véritable réseau national depuis près de 20 ans, Liaison compte aujourd'hui plus de 150 mandataires à travers toute la France et de nombreuses nouvelles intégrations sont en cours. Intégrer Immo e Liaison, c'est opter pour un réseau disponible à taille humaine et qui se modernise en permanence. En rejoignant Immo e Liaison, vous travaillez en toute indépendance, avec le soutien du siège et plus globalement de tous les membres du groupe. Vous bénéficiez d'un accompagnement dédié, d'une formation continue à notre propre méthode de travail et d'évolution de carrière possible. Et pour ceux qui voient déjà plus grand, complétez vos revenus en constituant votre propre équipe Pour assister à un de mes webinaires, contactez-moi par mail. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou à la recherche d'un emploi, que vous ayez ou non des notions en immobilier, je prendrai plaisir à échanger avec vous sur votre projet professionnel. A très vite